Le travail d'aujourd'hui, vous devez commencer par reproduire euh, ces différentes figures sur votre cahier. Vous mettez en pause euh, le temps que vous n'avez pas terminé. Maintenant, quand vous avez terminé de faire cette figure, vous devez la reproduire de l'autre côté. Pour pouvoir la reproduire de l'autre côté, en fait, on imagine ici si un miroir, je vais repérer les points spécifiques, par exemple... Ici, le bec, il est à un carreau, je traverse, il va se retrouver ici. Et puis, si je prends euh, le haut de la tête, qui est là, il y à deux carreaux. Donc, il va se retrouver à deux carreaux ici. Mais, par conséquence, ça veut dire que ce segment qui va ici du bleu au rouge, de l'autre côté, il va aller du bleu au rouge. Attention, vous voyez, moi je ne l'ai pas tracé euh, bien droit. Donc veillez à bien faire à chaque fois, à bien repérer d'où vous partez pour arriver bien pile où vous êtes, pour que ce soit précis. Et puis vous faites chacun comme ça pour chacun des points. Pause tant que vous n'avez pas terminé. Ce que vous devrez obtenir, c'est ça. Donc vous pouvez vérifier. Deuxième figure, même principe, vous repérez les points essentiels. Alors par exemple, ce point ici, là, il est déjà sur le miroir, donc il va se retrouver au même endroit. Mais celui-ci, qui est une diagonale en bas, eh bien, il va se retrouver une diagonale en bas. Donc ça va se retrouver comme ça. Ce point qui est ici, il est déjà sur le miroir, donc il ne va pas bouger. Par contre, je vais aller regarder ce carreau-là, pardon, enfin, ce point-là. Qui a deux carreaux du miroir, donc il va se retrouver à deux carreaux du miroir. Donc le segment qui est ici au départ il va se retrouver ici à l'arrivée, plus compliqué quand euh, on a un axe comme ça en diagonale. Oui, j'ai oublié, vous mettez la vidéo en pause si vous n'avez pas terminé. Euh, en diagonale, j'ai pris l'équerre aussi pour bien qu'on puisse s'en servir si besoin est, parce que qu'est-ce qui se passe quand je cherche l'image d'un point Je vais en fait, il va se retrouver de l'autre côté. Donc j'imagine bien d'abord dans ma tête où est-ce qu'il va se retrouver. On n'est pas avec un axe vertical, hein, on est dans un axe en diagonale. Je vais prendre mon équerre, je vais la positionner là et repérer. Ce point-là qui est à une diagonale par ici, il va se retrouver de l'autre côté à une diagonale aussi. Alors veillez à aller bien droit et si nécessaire, vous prolongez votre équerre. Puis ensuite, là, ça fait deux diagonales, ça traverse les deux carrés comme ça, de cette manière-là. Et bien, en face, ça va traverser une première diagonale et une deuxième. Ce segment-là, il est là. Le point qui est ici, il est derrière mon équerre, mais donc s'il est là, ah ben, je peux la reculer, mon équerre, voilà. Ce point qui est donc ici, il est à deux diagonales, donc il va se retrouver à deux diagonales. Mais donc, le trait qui est entre le trait rouge et le trait bleu. Où est-ce qu'il se retrouve Eh bien, il va se retrouver entre le trait rouge et le trait bleu. Et à chaque fois, vous repérez les points qui sont spécifiques. N'hésitez pas à commencer. Vous voyez, par là-bas, ça s'éloigne un peu. Alors là, je peux repérer qu'ici, ça fait un angle droit par là, que donc ici, ça va faire un angle droit comme ça. Mais je peux aussi repérer prendre les points qui ne sont pas très loin du miroir. Celui-ci, il est à une diagonale et demie, et ben, il va continuer de l'autre côté, il va se retrouver à une diagonale et demie. Vous faites bien au fur et à mesure. Vidéo en pause, le temps que vous finissiez. Et donc là, vous voyez euh, les deux figures, normalement, que vous avez fait, pour voir si c'est juste. Un autre petit problème ici sur cette figure. On a une figure qui est coupée par le miroir. Et bien là, il faut y aller tranquillement. Enfin, comme d'habitude en même temps. Hein. Donc ce point-là qui a deux carreaux dessus, il va se retrouver à deux carreaux en dessous. OK. Ce point-là qui a deux carreaux dessus, il se retrouve en deux carreaux en dessous. OK. Donc le segment qui était ici, il se retrouve ici. Quels sont les autres points caractéristiques Et eh ben là, je peux avoir tendance à m'y tromper, justement, je fais attention. Là, ce point-là, c'est un point spécifique, il est tout en bas, il pointe de la pointe. Je fais attention, j'ai quatre carreaux. Si j'ai quatre carreaux, et eh ben du coup, après, je vais le replacer de l'autre côté à quatre carreaux. Et si vous ne comptez pas bien, vous, votre cerveau, il, enfin, vous risquez de vous faire avoir par votre cerveau. Donc là, il y en a quatre, de l'autre côté, il y en a quatre qui va être important aussi, celui qui est la pointe, mais en dessous. Donc la pointe qui est ici à deux carreaux, je vais la mettre à deux carreaux. Et là, si je réfléchis bien, comme d'habitude, je regarde, on a du bleu au vert, ici, là. Là, c'est un segment qui va du bleu au vert. Et bien, dans cette image... Comme ici, c'était l'image du bleu, l'image, elle va aller du bleu au vert, là-haut. Et puis, euh, on avait ce point-là qui est relié au rouge. Ce point-là, son image, elle est ici. Donc, son image, ça va aller du bleu au rouge. Et vous continuez comme ça à faire euh, vos figures. Bon, allez, je vous fais vite fait. Donc deux carreaux, deux carreaux, deux carreaux, deux carreaux. Celui-ci, il était relié au rouge, donc celui-là, il est relié à ce rouge-là. Celui-ci, il était relié au vert, donc son image, elle est reliée au vert. Allez-y tranquillement, vidéo en pause. Si vous avez juste, ça vous donne ceci. Et il vous reste les deux derniers, euh, pardon, enfin, les, les, les, le dernier exercice où il y a trois quarts de cercle. Réfléchissez bien toujours. La figure, elle doit se retrouver de l'autre côté. En retrouvant que ce point-là, ici, il y a cinq carreaux. Donc, il va se retrouver à cinq carreaux de l'autre côté. Là, j'ai un quart de cercle par là qui est centré ici. Si ça symétrise, qu'est-ce que j'obtiens Là, ce point ici, il va se retrouver là, réfléchissez bien ce que ça va donner quand il se reflète, par exemple dans l'eau. Puis celui-ci, il y a un carreau dans l'eau, donc où est-ce qu'il va se retrouver Vous regardez, là, il est centré ici, où est-ce qu'il va se retrouver, le nouveau centre Voilà, et puis vous regarderez la correction quand vous aurez terminé.